Bonjour, je m'appelle Aurélien Daudet et je suis formateur et coach en entreprise. Depuis 20 ans, j'ai aidé plusieurs milliers de personnes à améliorer leur communication, leurs relations professionnelles, à retrouver de la motivation et du bonheur au travail. Je m'adresse à tous ceux qui ont l'impression de ne pas être entendus, qui en ont marre de ce que leur message ne passe pas, qui n'en peuvent plus de parler dans le vide. Tous ceux qui sont confrontés à l'agressivité, au conflit, à la mauvaise foi dans les échanges. Tous ceux pour qui communiquer est devenu une corvée, un exercice subi, difficile, contraignant, fatigant, où les frustrations s'accumulent. Je veux vous convaincre qu'il est possible de sortir de ce cercle infernal, pour que votre point de vue soit enfin écouté, compris, intégré par vos interlocuteurs, pour que vous arriviez à convaincre les autres à obtenir leur accord et leur engagement, pour que vos réunions soient courtes, efficaces, avec des échanges constructifs, pour que vous soyez en accord avec vos émotions, vos envies, le sens de ce que vous faites. Aujourd'hui, plus que jamais, plongés dans des tensions et des contraintes que la plupart d'entre nous n'avaient jamais connues, nous cherchons comment rester en lien, collaborer et faire avancer nos projets. Nous pouvons retrouver le plaisir et la joie de communiquer efficacement si nous prenons le temps de revenir aux principes fondamentaux de cet échange avec des personnes différentes de nous. Je vous propose donc de me rejoindre pour quatre ateliers exceptionnels live du 16 au 22 novembre. Des ateliers dans lesquels je vais vous montrer comment d'abord changer radicalement votre vision de la communication. Communiquer, ça n'a rien à voir avec transmettre des messages. Expliquer, parler d'eux, présenter ne sont que des moyens. Il faut changer notre manière de définir l'objectif de la communication. Je vais vous montrer aussi comment changer radicalement votre rapport à vous-même. Arrêtons de vouloir maîtriser nos émotions, maîtriser notre corps, notre stress. Cela ne sert à rien. Remettons-nous au centre de la communication, portés par notre envie, et utilisons toutes les ressources de notre personnalité. Et puis, je vais vous montrer comment changer radicalement votre rapport à vos interlocuteurs. La communication n'est pas un combat où les autres seraient des adversaires, souvent de mauvaise foi. C'est une danse où nous embarquons des personnes qui ont une vision du monde différente de la nôtre. Enfin, je vous retrouverai pour une dernière séance consacrée uniquement à vos questions et à vos cas pratiques pour qu'à la fin de cette semaine, vous ayez en main des outils pour bâtir votre communication efficace. Ces quatre ateliers exceptionnels du 16 au 22 novembre dureront chacun 30 minutes et ils seront tous gratuits. Je les animerai en live je vous conseille d'y participer en direct pour que nous soyons au plus près de vos questions et de vos attentes. Si vous en manquez un, vous aurez accès aux enregistrements et vous pourrez bien sûr poser quand même vos questions. Cet événement exceptionnel, je vous le redis, est gratuit. Alors inscrivez-vous dès maintenant pour découvrir les principes simples d'une communication portée par la joie. Notez les rendez-vous dans vos agendas et à très bientôt.